Eh ben, oh, J'ai trouvé ça longuet avec un peu de brouillard et c'est vrai qu'il y a des parties qui sont assez roulantes. Euh, bon, pour moi, ça a été une course qui a été gérée en tête du début à la fin, donc c'est vrai que c'est assez confortable d'être dans cette position-là. J'ai pu vraiment bien, bien gérer les choses. Il euh, y a encore du boulot à faire sur les manips. Ça m'a fait un peu défaut de ne pas avoir reconnu les descentes avant. Mais, euh, mais voilà, les sensations sont, sont pas mal, donc euh, de bonnes augure pour la suite Ah ben, une course un peu on va dire, spéciale, il y, avait, il y avait de la neige dans les traces, avec le vent ça avait un peu rebouché. Et, et donc euh, chacun son tour on a plus ou moins fait la trace, un peu moi au début, après Xavier a fait aussi un petit peu la trace. Ça, on on s'est quand même regardé un petit moment et euh, j'ai réussi à faire un petit trou là, dans la descente, la première grande descente. Euh, pour repartir dans cette grande montée un petit peu, avec un petit peu d'avance et puis j'ai mis tout ce qui me restait et derrière ouais euh, non bah je suis en forme donc euh, je suis vraiment content ouais bah là c'est incroyable hein. là je suis vraiment très très content là je suis rarement été à part quand j'ai gagné ma coupe du monde mais là quand, quand je suis arrivé à euh, ouais, gagner les trois titres là cette année je pense que c'est quand même quelque chose de, de très très fort je suis vraiment fier de ce que j'ai fait pas facile d'être euh, fort dans les trois disciplines, et là je suis très très très content. Ouais. Maintenant que je suis professionnel, euh, ça me permet bah, de, de me reposer davantage. Je pense que ça joue aussi un petit peu. Et après, euh, j'ai sûrement aussi fait plus d'entraînement. Je me suis un peu plus entraîné. Et euh, les individuels, ouais, j'essaye d'être prêt sur toutes les épreuves, de faire attention à tout, et puis ça, ça fonctionne. Et là, ouais, gagner l'individuel des championnats de France, c'est vraiment super devant Xavier qui. Je suis capable de gagner des Coupes du Monde en individuel, William, Sam, Alexis. En France, en individuel, c'est très relevé et je suis très content de gagner aujourd'hui.